Dans tous les cas, moi aussi, je te remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de, de participer aussi à, à ce podcast et aussi de pouvoir avoir des informations ou bien peut-être des idées précises par rapport à ce rêve que j'ai l'habitude de faire fréquemment, très régulièrement. Donc du coup, euh, quel est le rêve en fait euh, En fait, euh, bon, c'est un rêve que je fais presque, je peux dire, une fois ou même deux fois par trimestre, ça dépend, mais c'est le même rêve. En fait, je, je rêve que je me retrouve que, euh, que je suis toujours en classe de, de terminal avec mes copains, avec qui on a déjà, on a fait l'université, on a fait des trucs et puis... Euh, on a eu des diplômes, mais je me rends compte que je, je fais constamment ce rêve où euh, j'ai l'impression que je me retrouve dans la même classe avec eux. Et quand j quand je, je suis conscient que je suis dans la classe, je me demande mais qu'est-ce que je fais encore ici en terminale alors que j'ai déjà eu mon baccalauréat. Qu'est-ce que je fais encore là Et c'est comme si je veux me débattre pour savoir le pourquoi du comment je suis là. Je vais voir l'administration pour lui dire que ouais, voilà, j'ai déjà passé mon baccalauréat, j'ai les relevés des notes, j'ai les diplômes, mais rien ne se fait. Je me rends compte que je suis toujours là avec les mêmes élèves, avec les mêmes amis. On, on voilà, on s'amuse comme avant, on refait toujours les mêmes trucs. On continuellement, chaque fois je fais toujours ces rêves et quand je me lève, dès que je me lève, la première chose que j'ai à faire, c'est vérifier si j'ai vraiment eu ce baccalauréat. Dans le réel, c'est vraiment, je vérifie vraiment si si, voilà, j'ai eu cet examen et que je suis passé à autre chose, quoi. Voilà, que c'est que mon rêve n'a pas n'est pas juste un cauchemar ou bien ou bien c'est ou bien je suis, la réalité c'est que c'est ce que je suis maintenant. Après, bon. Puisque j'ai eu une licence et je, me dis, je vérifie toujours à savoir si j'ai vraiment eu cet examen. Voilà, donc c'est à peu près le rêve que je fais presque tout le temps et c'est un rêve qui m'intrigue beaucoup et je, je veux vraiment, bon, j'aimerais vraiment savoir à quoi ça fait allusion, si c'est possible que tu peux voilà, avoir des mots dessus. Quoi. Ok. Alors. Euh... Je vais me brancher dessus et je vais voir ce que ça donne. Euh, après, n'hésite pas à me donner d'autres détails, parce que plus tu, justement, tu peux potentiellement te souvenir de détails que tu, euh, que, euh, que tu as durant le rêve, que ce soit les scènes, ce que tu y fais, euh, de manière générale, c'est toujours euh, quelque chose, un, une matière première dans laquelle on peut, euh, je peux aller puiser pour voir qu'est-ce que ça renvoie comme information concernant euh, euh, ce qu'a raconté ton inconscient, quelque part. Alors... Euh, déjà, si je vais voir le, le, le, bah justement le, les informations que tu m'as données jusqu'à présent concernant ton rêve, il y a une sorte de, euh, de, de fuite de ton passé, de fuite d'un état ancien, ouais, d'un état ancien, euh, d'un état de conscience ancien, euh, dans lequel tu n'avais pas encore toute cette maturité que tu as aujourd'hui. Euh, et que tu n'espères plus revoir euh, je suis en train de toucher chez toi une, une émotion sous-jacente à ce rêve comme si ça avait été une des premières pierres une, un, un des premiers euh, comment je vois dire une des premières matières premières dans laquelle tu as puisé pour euh, construire ce rêve c'est euh, ton rapport à l'émotionnel et une émotion précise j'ai l'impression euh, c'est une sorte de malaise par rapport à euh, cette période donc, le bac, par exemple. Ouais. Puisque ce rêve me parle de cette période. Donc, ça vient me parler de ton incertitude dans, euh, de manière générale dans la vie. C'est-à-dire l'incertitude de. Euh, ouais, c'est ça. De ce qui va se passer même après une confirmation, même après une validation, comme peut l'être le bac, si tu veux. Le bac, c'est une confirmation. Tu as, as bien appris tes sons, tu as bien euh, appris toute l'année. Euh, et tu vas pouvoir sortir du lycée, pour le coup. Ouais. Euh, et ça, ça renvoie à ça chez toi. C'est euh, les validations. En fait, ton malgré les certitudes que tu voudrais avoir, les preuves que tu voudrais avoir que tu es prêt, tu ne te sens toujours pas prêt. Donc, tu remets toujours au, euh, au lendemain, tu repousses toujours une échéance. Et en fait, tu construis ce rêve pour aller visiter ce schéma-là où on te replonge avant la validation. Euh... Ouais, déjà ça. Ensuite, de, de quoi tu me parlais dans le rêve déjà Ah oui, que tu allais voir euh, l'administration. L'administration, voilà. là. Tu, tu vas, tu, euh, euh, tu, tu cherches les preuves. En gros, c'est ce que tu m'as dit. Tu cherches dans, les, oui, dans oui, le oui. rêve. Ouais, je cherche des preuves, euh, des diplômes, je, je montre les relevés des notes. Je dis tiens, voilà, euh, c'était l'année, j'ai eu l'examen, mon, la... mon nom figure sur les relevés des notes, euh, j'ai le diplôme mais toujours pas rien. Ils ça, ils sont euh, indécis par rapport à ça, ils ne comprennent rien. Voilà. D'accord. Moi, je retourne dans la classe toujours. Oui. Alors il y a plusieurs choses. C'est déjà ton allégeance à l'autorité. Le fait que tu mettes l'autorité à l'extérieur, et là, ça, ça le représente vraiment bien, c'est l'autorité administrative de l'école qui a tout pouvoir pour dire oui, tu as ton bac, non, tu n'as pas ton bac. Ouais. Toi, tu te places face à cette autorité, donc toujours dans l'air, hein, et tu fais des pieds et des mains, tu rassembles toutes les preuves que tu peux avoir ouais, dans ta possession, donc tu fais énormément d'efforts, tu vas puiser dans tes ressources dans tes souvenirs ah, où j'ai mis ce papier j'ai mis là, tu rassembles tout ce qui est nécessaire comme dossier administratif euh, relevé de notes etc pour prouver à cette autorité extérieure à toi que tu as déjà ton bac et donc que tu n'as pas besoin de te retaper le bac ouais c'est ça ouais, ouais c'est ça et le truc intéressant la réaction que tu as dans ce rêve là c'est que tu retournes en classe. Ouais, et là, je, je retourne en classe. Et là, on est sur un choix qui est posé euh, dans ta structure inconsciente, à un niveau profond, dans le sens où même si tu sais pertinemment euh, que tu as déjà le bac, que tu as les capacités, donc que tu as de la valeur, voilà à quoi ça te renvoie, tu te plies quand même à l'autorité tu fais allégeance à cette autorité que tu passes à l'extérieur et tu te soumets à cette autorité. Et donc, euh, ça vient révéler un, un, une dynamique chez toi que ce n'est pas toi en tant qu'individu qui a du pouvoir, c'est le groupe qui a tout pouvoir sur toi. Et donc, c'est euh, une tendance chez toi déjà à refuser euh, et à rejeter et à projeter à l'extérieur l'autorité euh, que tu as à l'intérieur. Pourquoi Parce que en fait, ça te, euh, ça te met en panique. Ça te met en panique parce que du coup, qui dit responsabilité, dit que, exactement comme dans le rêve, tu vas devoir répondre de tes actes. Tu vas devoir justifier ce que tu fais. Uh -huh. Et ce qui est intéressant, c'est que que ce soit dans ton rêve ou dans la réalité, que tu sois dans, un, dans la position, euh, en gros, je vais appeler ça de la victime, ou euh, en position du bourreau, en position actée, action, ou en position de passivité, tu es toujours sur le, le, la dynamique de devoir prouver et de, de, et de devoir euh, justifier tes actes, de tes choix et de qui tu es. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres euh, détails? Oui, euh, ouais, je voulais aussi parler de, de mes amis avec qui euh, j'ai fait, euh, fait ce secondaire. C'était mes meilleurs amis que j'ai eu. Euh, voilà, donc je peux, dire, je peux dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que quand je les explique ça, ils ont l'impression que j'ai l'impression que voilà, ils sont indifférents, ils s'en foutent. Ils veulent juste qu'on reprenne. Euh, <rire> qu'on reprenne le bon vieux temps comme avant. On rigole, on s'amuse, bah on fait des trucs. Bah là, pour eux, ils sont indifférents par rapport à ça. Je dit mais Téné, bah, nous tous, on a eu. Qu'est-ce qu'on fait encore ici eux, bah, voilà, ils sont, voilà, eux, ils sont indifférents. Ils veulent juste qu'on s'amuse comme avant, quoi comme, comme quand, quand on était ado. Voilà, C'est tout ce qui les intéresse. Mmh. Bon, C'est tout, j'ai dit. C'est assez ouais, intéressant. Tu sais. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière, ce que raconte ta structure inconsciente derrière, ce, derrière cette scène. Euh... Okay. Ça, te, ça te renvoie à la pression monstre que tu t'es construite que tu as accumulée et que tu continues d'accumuler au fur et à mesure du temps donc que la pression que tu te mets par rapport aux conséquences de tes actions euh, et là ça vient, ça, ça vient te, le, euh, te révéler ça par l'inverse dans ce rêve c'est à dire que toi tu dis ah oui mais non mais en, en gros je suis un adulte, voilà ce que tu déclares lorsque tu essayes de prouver que, euh, que tu as ton bac, en gros, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte, mmh. à la phase adulte. Et tu essayes de prouver à l'administration, ça, on l'a vu, et je t'ai déjà renvoyé ce, mmh. ce que ça signifiait pour, pour ta structure inconsciente. Et là, au niveau relationnel, dans ta relation avec toi-même, en fait, euh, tu es, es sur une dynamique inconsciente où tu es tout le temps sous pression. Chaque ouais. action que tu fais, chaque euh, action, chaque choix, chaque euh, parole que tu dis, que tu exprimes, euh, tu y mets énormément de densité, énormément de pression, euh, comme si ta vie en dépendait, en fait. Et ce que ces personnages, euh, donc tes amis dans ton rêve te renvoient, c'est le côté innocence. C'est ouais. le côté euh, faire quelque chose sans forcément un but précis et donc sans se mettre la pression de la réussite ou de l'échec. Et donc, ça, ça te renvoie vraiment à une notion euh, de, de dans ton rapport à l'échec et à la réussite où tu essaies à tout prix d'esquiver l'échec, mais sans aller vraiment vers ta réussite. Pourquoi Parce que vu que tu, mets, tu te mets une pression monstre, chaque action que tu vas faire pour construire ta vie au niveau professionnel, au niveau personnel ou autre, euh, que tu vas peser le pour et le contre, que tu vas euh, analyser les trucs, mais sans jamais rentrer réellement dans, euh, dans l'ancrage, c'est-à-dire au niveau de la matière. Uh -huh. Donc C'est pour ça que ça, il, te, il te renvoie de ce, cette scène-là où tu essaies de convaincre tes amis qu'on a tous le bac et qu'on tous se tirer de l'école ouais, ils, ils ont bien en tête euh, ils ont qu'une idée en tête c'est de euh, c'est de, euh, de faire comme avant en fait mais pour eux c'est pas avant, pour eux c'est maintenant et donc ils représentent une part de toi c'est ton insouciance c'est le fait de pas te si je dis ça de manière plus triviale c'est de, de, de pas te prendre la tête et autre chose du coup c'est que tu es sur euh, une... Qu'est-ce qui a créé cette scène euh, C'est une dynamique euh, de que... Ouais, c'est ça. Tu es ton propre bourreau. Voilà ce que ça me renvoie comme information. En fait, tu es ton propre euh, prof qui te dit euh, à quelle heure commence le cours, à quelle heure termine le cours. Donc, tu es en face de, euh, du système bourreau-victime, si tu veux. Enfin, même bourreau, victime, sauveur, pour la globalité du rêve. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu es bien la victime parce que tu retournes dans un, dans un truc qui ne te, qui te convient plus, qui n'est plus pour toi, tu as déjà fait l'expérience, mais tu es forcé d'y être. Pourquoi Parce que euh, c'est l'autorité que tu mets à l'extérieur qui te dit, bah, tu n'as pas ton bac, ou tu restes à l'école jusqu'à ce que tu aies ton bac. Et toi, comment tu essayes de te sauver C'est en essayant de prouver à cette autorité que tu as déjà euh, que tu as les bulletins de notes, etc. etc. Et tout ça, c'est un jeu, c'est un triptyque, euh, c'est une relation que tu as envers toi-même. Parce que là, on, si, je te, euh, si je te renvoie l'information par rapport à ta vie euh, quotidienne, hors du rêve, c'est ton rapport à toi-même. C'est ton rapport à te mettre la pression, c'est le fait que tu te coupes l'herbe sous le pied, avant même d'oser euh, mettre le pied dans le monde il n'y euh, a pas de pression dans le monde de euh, euh, il n'y a pas vraiment de but il n'y a pas vraiment de cause à ce que je fais donc je peux mm -hmm. acter librement tu te refuses l'accès voilà ce que ça renvoie principalement ce, euh, euh, cette scène et ce rêve est-ce que tu as d'autres euh, détails qui viendraient en tête dans les... Parce que tu m'as dit que c'était un rêve récurrent. Ah bah d'ailleurs, tiens, on peut aller voir ça, parce que c'est intéressant que ce soit un rêve récurrent. Ouais, c'est récurrent, c'est le ta... même rêve, la même scène, voilà. C'est toujours la même scène euh, voilà. C'est Et... vraiment ouais, c plus, exactement bah... toujours la même scène ou alors il y a eu des ouais, variations bah, À peu près copier-coller, il y a juste peut-être quelques modifications que Je peux reconnaître certains amis, je ne peux pas reconnaître d'autres, mais c'est exactement le même, à peu près le même scénario mmh. qui se joue. Voilà, je suis en classe, je me rends compte que je suis en terminale, je, je, je fais tout pour prouver que j'ai eu mon bac, je m'en vais voir l'administration, après je m'en vais voir les amis, il n'y a rien de changé et je retourne m'asseoir. Après, je me lève le matin j'essaie de vérifier si le rêve voilà, était vraiment... Si ouais. c'est si la réalité. C'est à peu près mmh. la même, le même scénario, mais c'est juste euh, des trucs qui, qui changent. OK. Donc, on, Je vais aller brancher le truc. De, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le, euh, le fait que ce soit un rêve récurrent. Donc, qui dit rêve récurrent En fait, apparemment, c'est simplement euh, exactement lorsque dans la matière, tu revis les mêmes scénarios, les mêmes schémas, ça veut dire que tu n'as pas appris la leçon, c'est ce qu'on dit. Et en gros, ça renvoie à ça. Ça renvoie à, à ton côté têtu, euh, en fait, de ne pas démordre d'un chemin que tu as initié, d'une méthode, d'un schéma dans lequel tu es rentré, et, et que tu veux surtout pas. Euh, faire un pas de côté et emprunter une autre, euh, une autre manière de faire, une autre attitude, une autre énergie, et donc une autre, un autre champ d'expérience. Euh, c'est pour ça que ça tourne en boucle, c'est pour ça que tu refais, c'est un rêve récurrent, c'est parce que c'est ta sécurité en fait, ça vient plus me parler de ça, par rapport à, à cette notion de rêve récurrent, euh, et que, pourquoi c'est un rêve récurrent C'est parce que c'est ta sécurité. Tout ce que je viens de te, euh, te renvoyer comme information concernant euh, les dynamiques inconscientes de ton rêve, ce sont ta sécurité. C'est ce que tu connais en fait. Et même si ce que tu connais n'est pas ce dont tu as besoin et ce n'est pas ce qui te nourrit profondément, euh, tu as énormément de mal à remettre en cause ce que tu as établi comme mécanisme. Pourquoi Parce que c'est ton repère, parce que tu connais cette facette-là de toi, cette image de toi, si tu veux. Ouais. Et du coup, euh, on est vraiment sur euh, du mental. Donc, le mental, pour remettre dans un contexte, euh, pour définir les choses plutôt, le mental, c'est ce qui donne la forme, une forme à une énergie qui n'a pas de forme. Donc, la forme du corps, euh, d'un téléphone, d'une plante, euh, de mon bureau ou de ton téléphone. Eh ben, c'est du mental et c'est bien rigidifié et du coup toi tu es rigidifié sur l'image, tu rigidifies à mort l'image que tu as de toi et tu refuses de, euh, de changer cette forme là donc de trouver des solutions créatives si je te, si, si je te reformule afin de trouver euh, d'autres manières de faire ouais. et encore plus profondément dans ta structure, il y a, il y a cette information. C'est ton rapport à ce qui te nourrit, ce qui est nourricier. Donc, c'est le rapport à la mer qui a codé. Euh, donc, rapport à la mer, c'est hyper large. C'est vraiment hyper. Ça veut, ça veut tout et rien dire, si tu veux. Euh, mais en tout cas, c'est ton rapport à ce qui te nourrit, à ce qui est nourricier dans ta vie, et à ta liberté de choix, de, de non, à ta liberté de choix, de pouvoir choisir justement, euh, de pouvoir choisir. Est-ce qu expéri... est que tu vas dans une expérience ou est-ce que tu la refuses Et que toi, tu mets ça au niveau mental au lieu de mettre ça au niveau corporel et instinctif et primaire. Tu privilégies le mental, la forme, ce que tu connais, ce qui est un repère, plutôt que ce, qu ce qui est nommé, pas à tort, mais presque à tort, irrationnel, l'irrationalité. Parce que ça sort de ton domaine de compétences Et que toi, comme tu as une image de toi que tu veux conserver, que tu as rigidifiée, tu veux être perçu comme étant talentueux. C'est -ce, ce que ça renvoie le rêve d'ailleurs. Tu essaies de prouver ta valeur à travers un document officiel. Alors que euh, ce que ça me renvoie, c'est que tu as extrêmement de mal à t'auto-valider. C'est-à-dire à dire... À dire peu importe les diplômes, peu importe que je sois bac plus 15, bac plus 5 ou bac moins 3, <rire> ma valeur, <rire> ma valeur, c'est ça. Pas dans ce bout de papier, ma valeur, je, lo, je, je la reconnais en moi. Donc c'est l'auto-validation. C'est pour ça que je te place, que je te renvoie l'information, que c'est un rapport de, de nourriture, c'est le rapport à ton nourricier à ce qui nourrissait chez toi, est-ce que tu n'arrives pas à te nourrir, à connecter ton autonomie, et ta, ta, ta réelle autonomie et ta réelle indépendance Ça fait référence aussi à la reconnaissance de, de ce que je suis. Oui. Ouais. Ou bien de ce que je peux, je peux faire. Ou bien mettre en place, quoi. Ouais. De manière générale, ouais. Là, es.. Euh... Là, c'est totalement juste par rapport à, à, ce que, à ce que ta structure inconsciente renvoie quand tu dis ça. Et donc, dans ce, pourquoi c'est un rêve récurrent et pourquoi tu vis toujours la même scène sans pouvoir, par exemple, ce serait une potentialité, hein, visiter le rêve, mais à partir d'un autre point de vue, c'est, uh -huh. je le répète, c'est ton repère. Et donc, là, je suis en train de toucher dans ta structure inconsciente une peur. As, tu, as, tu as construit, tu as structuré une peur. Qui est en fait la polarisation négative de la jouissance de ta liberté de choix. Qui est en fait quelque chose de fondamental chez l'être humain. Personne ne peut te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Parce que c'est comme si je, je, je, je, je sais pas, tu m'invites à manger chez toi. Et euh, tu as préparé un plat, etc. Un plat que tu adores et tu peux me faire découvrir. Et moi, je, je m'arrête de manger et dis non. Et je te dis, ben bah non, ce n'est pas un plat qui est bon pour toi. Tu vois ah. et ça, c'est, si, je te, si, si je, te, je te le formule sous image, mais c'est pour te faire comprendre comment tu agis envers toi-même et pour mettre en exergue cette information, si tu veux. Tu es en train de décréter ce qu'est-ce qui est bon, quest ce qui est mauvais pour toi. Au lieu de te laisser tout l'espace et toute la latitude et toute la liberté, de pouvoir découvrir ça à travers l'expérience. D'accord. Donc voilà ce qui est caché par la notion de rêve récurrent. Et donc, par le, pour le coup, c'est de la jouissance de soi. Et la jouissance, il y a une notion de... Ça reconnecte directement au divin de manière générale, mais si j'humanise et je refais rentrer dans l'humain cette information, cette énergie... Eh bien, ça représente ton plaisir, tes envies et tes désirs. Avec tes besoins derrière aussi. Mais le besoin, ça représente plus, ça te renvoie plus à ton rapport euh, ah. nourricier ah. qu'à la jouissance. Est-ce que tu as des... Enfin, je, vais, je te repose encore la question parce que c'est important. Justement, profites-en. Euh, est-ce que dans le rêve il y a des détails qui viendraient des sensations des, euh, ouais. des émotions, sensations ressenties euh, un détail euh, tu me parlais de tes amis tout à l'heure ouais, un... ouais, je pense qu'il y a aussi euh, la sensation de la peur de stanner bah, c'est ça c'est comme si euh, voilà, j'ai la peur de stanner la peur de, de, de, de ne pas avancer bien la peur de ne pas mettre en place euh, bah, la peur de stanner, de rester sur place sans pouvoir avancer par rapport ouais je, je c'est ça c'est okay. comme si je me dis je me dis ah non mais non je suis plus je, je suis plus que ça j'ai obtenu plus que ça pourquoi je suis encore ici je ressens beaucoup de peur euh, voilà c'est je pense c'est ça la peur de cette année, de ne pas avancer quoi ok alors ça ça ça te renvoie sur deux systèmes différents euh, ta relation à l'homme et à ce que c'est être un homme et donc la notion de masculin chez toi et au fait et... L'autre système, euh, système c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en remarque, lorsque j'en parle, ça revient. C'est deux chemins qui mènent à la même chose, en fait. Alors, on va aller voir ça un par un. Euh, ou les deux en même temps, en fait, j'ai l'impression. <rire> Alors, du coup, euh, la notion d'homme, et je ne parle pas de notion, donc la notion de masculin. Ouais, euh, c'est ce qui donc oui, effectivement je ne parle pas de genre je parle d'énergie là donc la fonction du masculin mm -hmm. c'est de mettre à l'extérieur les choses c'est la notion d'expression expression, expression c'est large ça peut être verbal, ça peut être une action, ça peut être un choix pour t'exprimer tu peux mimer, tu peux parler euh, tu peux dessiner, tu peux danser euh, tu peux faire ce que tu veux euh, chez toi ça te renvoie ok. au niveau collectif donc au niveau familial et collectif ça te renvoie à ton rapport aux femmes et donc forcément c'est par euh, euh, c'est par contraste c'est dans ton rapport avec les femmes que tu vois quel genre d'homme tu es et la notion d'homme je te l'ai dit c'est bien ce qui vient mettre à l'extérieur les choses, donc c'est comment est-ce que tu t'exprimes de manière générale comment est-ce que tu entreprends les choses de manière générale, je suis en train de toucher un terreau de croyance chez toi où c'est le féminin qui a le pouvoir dans ta structure inconsciente. Mais là, c'est lié au collectif. Du coup. Dans, la, dans la structure collective, celle à laquelle tu es connecté, les femmes ont, pouvoir et les, ont tout pouvoir et les hommes n'ont pas leur place, n'ont pas leur liberté, n'ont pas leur pouvoir au sein du collectif. D'accord. Et toi, tu es branché sur ce niveau-là et tu... Tu l'as mimé, tu l'as copié, on va dire, tel quel. Donc, ça revient à te dire que ce que tu as mis en place ou ce qui est préétabli dans ta vie, tu as du mal à le remettre en cause. En gros, il faut que les choses ne bougent pas. Donc, euh, si tu fais les choses de manière cachée. Ta priorité à être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est bien le féminin. Donc, tu dois être du côté du féminin sans utiliser le principe masculin qui est la mise à l'extérieur du féminin. Mmh, mmh. Mmh, tu comprends bien, parfaitement. Et donc, je t'avais dit, euh, même si ça revenait à la même chose, il y avait la notion de masculin. Et bah oui, donc je retombe bien sur, la, sur euh, le système intérieur-extérieur où tu as une priorité à être à l'intérieur et une interdiction. Ouais. Euh, de poser ta liberté à l'extérieur de toi ta liberté de penser, ta liberté d'agir ta liberté de choisir quelque chose tu ne peux que la vivre à l'intérieur et donc c'est ça qui code ton chemin spirituel, Donc c'est aussi une ressource chez toi euh, mais dans le cadre du rêve ça vient, ça vient en gros t'inviter à aller euh, comment je pourrais dire mettre au défi, ne pas hésiter à aller transformer toutes les règles, euh, toutes tes certitudes, toutes les règles que tu as établies ou que tu as, euh, ou que tu as euh, perpétuées, qu'on t'a transmises et, et, et que tu as perpétuées, de remettre ça en cause. Mm -hmm. Et donc, ouais, ça, ça revient à devenir ton propre repère. Ça revient encore plus profondément. À devenir, euh, ça te reconnecte à la notion de je t'en avais parlé tout à l'heure d'auto-validation, et avec ça, la boucle est bouclée parce que la valeur, l'auto-validation, et eh ben c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je viens de te renvoyer comme information. Ouais. Donc, tu vois, comme un rêve peut en apparence, qui est plutôt anodin, même si tu voyais bien qu'il y avait Anguille sous roche, comme on dit, euh, tu, tu le percevais bien, mais à quel point ça vient mettre en exergue des niveaux de fonctionnement chez l'humain qui sont profonds, qui sont vraiment profonds bah, bah, bah, bah, moi en, en essayant un peu de. de, de, de bon, pas bah, analyser. Je n'avais pas vu les choses sur cet angle-là. Et aussi cette notion de féminin, tout ça, c'est vrai, ça, parce que j'ai vraiment horreur avec, euh, avec tout ce qui est souffrance, euh, même du genre féminin, tu vois. Donc, c'est comme un, comme un avocat défenseur de, de tout ce qui est féminin, que ce soit à l'extérieur. J'ai horreur, horreur de ça. Et ouais. Non, ça, ça, ça cadre beaucoup avec ça. Par contre, euh, voilà. Et je pense que le fait que je sois toujours tourné vers le féminin ou bien que je, bon, je, je, je, je, je m'oriente plus vers ça, c'est aussi un obstacle qui fait, aussi un obstacle qui, qui fait en sorte que j'ai du mal à, à, à aller à l'extérieur, exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Et ça, c'est typique du masculin. Ouais. C'est la mise à l'extérieur. Ouais, ça. et donc est ça, ça. en sous-jacent et vraiment très profondément c'est que tu tournes le dos au masculin à l'homme, à la notion d'homme de masculinité pour te focaliser exclusivement sur ton intérieur et donc sur le féminin ouais. et donc il y a une notion de trahison si tu veux bon là je, je, je sors un peu du cadre du rêve pour euh, décrire et décrypter euh, ce, euh, comment tu t'es structuré à ce niveau là mais en gros ça revient à ça pourquoi parce que même dans le rêve tu te refuses à toute action qui est engageante, qui vient remettre en cause la souveraineté de l'autorité extérieure. Mmh, mmh. Oui, c'est ça. ça. Dans, en gros, euh, tout le rêve, dans, en gros, si on veut résumer le rêve en un seul mot, c'est le fait que tu ne t'assumes pas. Alors, c'est un peu dur dit comme ça, enfin, moi je trouve de mon point de vue. Oh. Mais euh, en gros, c'est euh, le fait d'assumer ton positionnement, effectivement. Assumer, enfin, tellement être tellement OK avec ta vérité intérieure, ta vérité qui est personnelle, que tu mm -hmm. t'autorises tout seul, qu'on te l'autorise à l'extérieur, qu'il y ait un facteur favorisant ou défavorisant à l'extérieur, que tu t'autorises à l'exprimer. et c'est ça qui reconnecte à ce que tu as vécu dans le rêve. lorsque tes amis disaient eh « viens, on va jouer », eh ben c'est l'innocence et le pouvoir d'être bah, comme un enfant, c'est-à-dire hyper aligné sur toi. Parce qu'un enfant, ça, se pose pas, ça, ça ne se pose pas de questions. Bah. Jusqu'à un certain âge. Hein, mais plus on prend de l'âge, plus on commence à se poser des questions, plus il y a l'intellect qui se développe, le mental qui se développe, la rationalité qui se développe. Mais à la base... On exprime autant verbalement, autant que dans son attitude dans, ou dans ses actions ou dans ses choix, une pleine spontanéité. C'est quelque chose d'hyper naturel et on ne se pose pas la question. Et c'est assumer ça. Je te renvole, bah ouais. ah, ça. Bah, dans tous les cas, <rire> ça me donne beaucoup d'informations et puis je comprends plein de choses. Un rêve, c'est pas seulement un rêve, c'est plus, c'est un message, de, une énergie d'information, d'information bah, qu'il faut apprendre, il faut savoir décoder. Parfois, tu, tu reçois des rêves, tu ne sais pas décoder, tu as l'impression que, euh, voilà, c'est quelque chose de banal, quoi. Alors qu'il y a des informations qui se cachent derrière, voilà. Ah, c'est la différence entre le fond et la forme, si tu veux. Il y a bien ouais. la forme du rêve. Exactement comme il y a la forme d'une maison, mais tu es bien d'accord qu'une maison, elle peut être construite de plein de matériaux différents, de plein de manières différentes. Et tu peux avoir strictement le même modèle de maison. Tu peux le faire en terre, en paille, tu peux le faire en ciment, tu peux le faire en métal, tu peux le faire en, en, en bois, tu peux assembler des matériaux, tu peux ajouter de la pierre. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en fait, c'est la, la diversité des matériaux euh, de ta maison, donc de ton rêve, et eh ben, c'est à ça que ça sert, euh, c'est à ça que sert de décrypter ses rêves, en fait. Et une bonne méthode, c'est d'aller voir, après, seul, ce ne sera jamais facile parce qu'il y a des angles morts, parce que euh, c'est quelque chose qui est... Il y a toujours besoin d'une aide extérieure, en fait, pour décrypter, ouais. les, règles. Pour, pour décrypter ouais. les règles de ton rêve, pardon. Euh, mais une bonne euh, une manière pour décrypter un rêve seul, c'est de se fier à ses ressentis. Donc, il y a bien la forme du rêve, les différentes scènes de ton rêve. Et sur chaque scène, il y a forcément un ressenti. Et c'est de simplement euh, te laisser l'espace de vivre l'expérience que te procure cette scène. Et ensuite, de voir à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça signifie spontanément, naturellement pour toi ouais. Et en fait, après, ça, c'est une méthode plutôt mentale, mais tu pourrais très bien, euh, par exemple, hein, là, ça, c'est aussi une information que je cale, et c'est euh, tout bateau, hein, c'est tout bête. Hein, tu pourrais dessiner ton rêve. C'est-à-dire, tu prends chaque scène, pareil, tu te plonges dans le ressenti et tu fais un dessin, que tu saches dessiner ou pas, par exemple. Et tu vois, ça pourrait très bien... Euh, tu pourrais intégrer l'information, donc l'énergie sous-jacente au rêve, de la même manière. Donc tu n'es pas tout le temps obligé de passer par le mental et par la rationalité, l'intellect. Bah, je pense que c'est avec ça, avec ça on est bon. Je te remercie pour, voilà, euh, pour ta voilà, participation et euh, bah, on se dit à la prochaine. D'accord, moi aussi je te remercie aussi pour toutes les voyances et les informations que j'ai eues. Donc euh, ça fait un plaisir de passer ce bon, ce bon temps avec toi. <rire> On dit euh, <rire> à la prochaine. <rire> à la prochaine. Salut à toi. À la prochaine. Salut.